Regardez où on est, regardez où on est, regardez où on est, regardez où on est Je vais pas passer ma journée à vous parler, non. en revanche, en revanche, nous avons été à Miami euh, l'année la, dernière et nous avons fait une croisière Disney et j'en profite pour vous montrer les images que nous avons filmées il y a un an et puis, euh, et puis voilà. Alors, mon inspiration là de suite, donc on va couper parce que là, je sais plus quoi dire. C'est tout simplement splendide. Ce que vous voyez là, ce sont des représentations des images qui sont faites image par image pour créer un dessin animé chez Walt Disney. Et vous savez que pour faire une seconde de film, il faut 24 images, 24 petits dessins de ce genre-là pour faire une seconde de film, un film qui dure en général au moins 70 minutes 80 minutes voire plus un peu moins peu importe ce qui est fabuleux ici dans cet environnement ici je suis à bord du disney magic un bateau de croisière dans les caraïbes et nous sommes trempés dans cet univers où on peut en effet devenir de nouveau des grands enfants ce que je voulais vous dire par ici en étant ici dans ce merveilleux décor qui nous rappelle justement la complexité de la construction d'un dessin animé c'est que notre vie ressemble un peu à ça est faite d'image par image d'échecs de succès, que parfois il faut utiliser une petite gomme pour gommer les choses qui ne nous plaisent pas, mettre de la couleur par-ci, enlever de la couleur par-là et si vous vous dites que parfois votre dessin est raté, il n'y a aucun souci, recommencez-le, il n'y a pas d'échec qui puisse vous plomber à ce point qui vous empêche d'avancer et faire votre film à vous, le film qui vous ressemble, le rêve qui vous ressemble et parfois on se dit. Oui, ça paraît tellement simple quand on voit un dessin animé, on le voit et on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Des années et des années de travail pour 70 à 80 minutes de, de, de film. Quand les sportifs de haut niveau font des, des, des exploits extraordinaires, c'est justement des heures, des semaines, des années de travail. Le succès c'est ça, c'est le travail, de l'abnégation, des sacrifices. Tomber, mais aussi se relever. Et pas se dire, je suis tombé, donc je ne me relève plus. Ne vous découragez pas. Créez votre film. Chaque image a son importance, qu'elle soit passée ou celle que vous allez créer. Si vous trouvez que votre vie est morose, vous trouvez que votre vie est ennuyeuse, levez-vous et ne faites pas que rêver, mais mettez tout en œuvre pour réaliser votre rêve. réaliser votre film à vous, sans vous décourager. Utilisez la gomme, utilisez le crayon, utilisez le pinceau. Faites de votre vie. Un film avec ces merveilleuses couleurs comme on les aime tant. Dis-moi, j'ai téléchargé l'application hier, pourquoi tu prends la carte C'est pour savoir dans quel sens on va en fait. Ben, avec l'application, ça marche aussi. Tu fais pas un peu ta touriste là <rire> <rire> fait, c'est extraordinaire et ils nous font rêver. En revanche, le tram, il est lent. Là on avance. Un hein. kilomètre. On on bon allez, en attendant, regardez ces nouvelles images. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait. Jusqu'au bout de votre rêve, sans jamais vous laisser décourager. Walt Disney. Le personnage que vous voyez derrière moi, c'est Walt Disney. Cet homme qui est à la base de cet empire que nous connaissons tous. Vous savez pourquoi cet empire nous fait rêver C'est parce qu'il nous fait nous évader et va aller chercher en nous le plus jeune enfant qui est encore là. Qu'en est-il de vos propres rêves Si aujourd'hui, le rêve d'un seul homme est à la base de cet univers-là, Aujourd'hui, on en est même à avoir non seulement des dessins animés, des films, des productions extraordinaires. Vous savez, avant d'avoir Mickey Mouse, il avait créé un autre personnage qui s'appelait Oswald, qui était un lapin. Bon, il est ce qu'il est, bien entendu. Et il s'était fait voler les droits de ce lapin. Il aurait pu se décourager. Mais non, comme tous les grands... Personnage inspirant de ce monde, il a continué, il a, il, il a commencé à faire de belles rencontres, d'autres moins belles, mais il ne s'est pas laissé décourager. La puissance d'un rêve, qu'en est-il de votre propre rêve, de vos rêves Et qu'êtes-vous prêt à donner, à sacrifier, à offrir, à laisser ou à prendre pour pouvoir réaliser ce rêve Ne les abandonnez pas, car ces rêves, c'est ce qui vous font vivre, et vous ne le savez peut-être pas, mais vos rêves pourront probablement inspirer beaucoup d'autres personnes comme l'a fait Walt Disney. En fait, moi je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de vouloir y aller C'est violent quand même oh, Super accélération Oui, oui C'est sympa La tête à l'envers C'est sûr qu'après le bus à 1 km heure... D'ailleurs, tu vois mes cheveux d'ailleurs hein. Ah, ils sont pas mal, oui pas mal. Ça décoiffe quels sont vos rêves Allez-y Peut-être sont-ils fous pour votre environnement, mais si vous y croyez, allez-y à fond et avec passion. Et c'est ça aussi, la passion. Donnez-vous, ne vous trouvez pas d'excuses pour ne pas y arriver. Et c'est souvent ça, on se trouve des excuses, souvent on les met sur notre environnement ou sur les autres. Mais quand on est vraiment passionné, quand on veut quelque chose et quand on y croit, eh bien on crée un univers extraordinaire comme celui de Disney. Et pendant que nous on voit l'attraction suivante regardez ce, euh, non, cette petite manger. surprise oui on va manger mais pendant que nous on mange ils s'en foutent hein, qu'on mange ah, bon, pendant ce temps regardez un petit peu ce que j'ai filmé euh, au bord du Disney Magic J'étais en train de préparer un petit message pour vous et regardez ce qui s'est passé ça c'est intéressant Who are you Qu'est-ce darling, friends, can you tell us what it is? Oui. Oui. <laughs> Dreamers. Hold wow. on. Je m'appelle Matt. Matt. Is that correct? C'est correct. Okay. C'est correct. I know one thing. On earth. And together, we're buckets and boards. Ils ont fait un spectacle extraordinaire à bord de ce bateau, le Disney Magic. Ils ont été fantastiques. Je vous encourage d'aller les voir. Are you on YouTube? Yes. <laughs> buckets and board. Yes. Mais voilà, exactement. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Ça c'est du show. Allez voir ce qu'ils font, c'est extraordinaire. You told us today, yes. you began commencé 10 years ago. 10 years. What is your story? Nous uh, we got better. <laughs> practice. The practice? Yeah. Okay, of no, course. The street was great because um, when you have a, a street act, you get to see what works and what doesn't, you know, and if, if people don't like it, they keep walking, but if they do, then they'll put money in and they'll keep watching, so. you so know, yeah, it informs how you create your material. Yeah, so we did a couple of years and then we, we knew what we were doing, you know, people liked, and so we're like, let's try it in a theater, and then that went well, and it just kept getting bigger and bigger, and then we got a, uh, what is it, about four or five years now mm -hmm. with Disney? Five years, yeah. yeah. Was the way easy to? It would yes. be what you do today. We, we found the right connections of people to talk right. to. You talk to the right people, send your video, the right people send it to the right people, and that makes it simple to make that connection. But yeah, but putting all the stuff together, that's definitely a, a, a, a difficult process. I uh, guess yeah, I guess long Yes. Been performers our whole lives we've both been theater majors and so we've both been in a lot of other jobs that have been you know before we met each other kind of tough to get through and go oh well i'm luckily we met at a horse show and so uh uh i was a writer a stunt writer did flips and stuff and gareth was a comedian in the show And so that's where we met. And I said, hey, I want to learn how to tap dance and, and you want to learn how to drum. So we taught each other. Good. And yeah, so it, it all kind of yeah. grew out of that organically. Great. And that's when we started street performing. Let's go, hey, let's go do something fun that we get to create other than the show, you know, where you kind of had to do what they told you to. We got to do whatever we wanted. And that freedom was a lot of fun. And so yeah. But yeah, it, it now to be our own bosses is, is yeah. great. Yeah, it's really great. Things Even if bad things happen, yeah. we always find the positive. Be Being constructive, yeah yeah. yeah. yeah, why not? You know? And are you Rather, living? Are you living your dream now? Yeah, definitely. Like the philosophy of, of, a of Walt job. Disney, yeah. he lived his dream. Yeah, totally. I know me personally. I feel like I was put here to make people laugh and make people happy, and that's exactly what we're doing. And you so do it I'm good. Already, we get to, we get to I was games. laughing. Yeah. Awesome. Thank you so much. Thank you very so very much. Very Thank you Thank you. Buckets and boards. Je vous invite à regarder le reste des images que j'ai tenues pendant presque un an pour vous les montrer maintenant. Allez c'est parti Ouais ça c'est pas pour moi non, non non c'est pas pour moi, c'est pour la reine des neiges. <rire> voilà voilà, c'est pas pour moi. Allez, à tout de suite Est-ce que vous êtes prêts ouais <rire> Alors on y va. Connaissez-vous ces gens qui semblent ne jamais être satisfaits de ce qu'ils ont Aujourd'hui, euh, je suis en croisière ici dans les Bahamas, je suis à Castaway Cay, et ce qui est parfois euh, peut-être un peu choquant, c'est de constater que des gens ont un privilège de pouvoir être en croisière, et arrivent encore à trouver suffisamment de choses pour se dire que ce n'est pas encore assez. On a rencontré des gens qui disaient, oh mais eux ils ont plus, ou vous savez, sur les, sur les portes euh, des, des, des cabines, il y a euh, des enveloppes, des cadeaux, enfin plein de choses que les gens ont probablement commandé bien avant la croisière et on entend des gens se, se se plaindre en disant oh là là ils ont plus que nous oh là là euh, c'est plus beau etc et en fait on se dit mais mais de, de quoi on parle on fait une croisière c'est déjà quelque chose d'extraordinaire c'est déjà un avantage extraordinaire et dans la vie c'est à peu près pareil dans la vie parfois on a l'impression de toujours en vouloir plus alors est ce que nous voulons en vouloir plus parce que nous avons des objectifs particuliers ou alors est ce que nous parlons de convoitise. Vous voyez la convoitise c'est pas exactement la même chose et tant que nous aurons ce sentiment de convoitise, nous ne serons jamais satisfaits de ce que nous avons et une partie du bonheur c'est justement être satisfait de ce que l'on a et de pouvoir se dire, bon sang c'est merveilleux, c'est merveilleux de pouvoir dire merci à la vie de vivre ce que je vis que ce soit pour une croisière ou pour toute autre chose dans notre vie dites merci pour ce que vous avez ce ne sont pas les possessions qui font que vous êtes plus heureux, mais la vision que vous faites de ces possessions, c'est votre état d'esprit qui fait que vous êtes heureux. Imaginez un instant, tout a commencé en 1927, Walt Disney dessinait le lapin Oswald, Oswald, le lapin chanceux, comme il s'appelait à l'époque, et s'est fait voler son projet, son idée, ses dessins animés par les studios Universal. Ça n'a duré qu'un an. Une histoire à succès qui a commencé en 1927 jusqu'en 1928. Et puis imaginez, un Walt Disney qui abandonne. Qui abandonne parce qu'on lui a volé une idée, parce qu'il s'est senti trahi, parce qu'il s'est fait trahir par ses amis, par ses proches, par des partenaires. Et imaginez un instant qu'il se serait rangé, qu'il aurait pris un boulot alimentaire à côté et se serait dit, bon, mais tant pis, euh, tant pis. Euh, je, je passe à autre chose, j'ai besoin de manger et c'est ce qu'il s'est dit parce qu'il était euh, au bord de, de la misère à cette époque-là, bien entendu. Imaginez un instant, il se serait choisi un boulot alimentaire qui devient une routine, qui devient une profession, qui devient une carrière. Et au bout de quelques années, ça devient souvent une frustration et des regrets. Mais Nous savons tous que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a continué, il a rebondi. Il a créé en rentrant du voyage à New York où il avait appris que les droits de son lapin avaient été volés. Eh bien... Il a inventé la souris que nous connaissons tous, Mickey Mouse. Et bien entendu, tout ceci n'aurait jamais existé. Il a persévéré. Et cette histoire est inspirante pour nous tous. Quand vous avez un rêve et que vous vous faites voler des idées, que vous vous faites trahir par vos amis ou par de partenaires commerciaux ou tout simplement que les affaires ne vont pas comme vous le désirez, n'abandonnez pas, réessayez, trouvez autre chose. Il a trouvé autre chose, il a trouvé une souris et c'est devenu un empire. Quel est votre empire Tout ceci en fait pour vous rappeler que tout succès, est une succession de plusieurs échecs. Parfois qu'un, parfois plusieurs, mais le vrai échec, c'est d'abandonner.